Yo Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner la recette de comment faire un re spécial pour DJ City. Donc, si tu veux faire partie des artistes les plus téléchargés DJ City, si tu veux faire des re un petit peu à la dafunk, si tu veux éditer les musiques, faire des remixes exprès pour tes DJ sets, adapter les musiques un peu plus club ou un peu plus à ta sauce, cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner la recette, comment faire ce type de re-drum, exactement les techniques à utiliser, à faire. Créer ton template pour ensuite pouvoir les faire assez rapidement. On va se faire le petit re -drum club du dernier DJ Snake, On va l'adapter un peu plus, on va faire un up-tempo. On va rajouter de la basse, on va rajouter les drums, etc. Ça marche pareil. Les techniques que je vais donner si tu veux faire des re-drums latinos, etc. Une technique assez simple. Si tu es abonné à la recette, évidemment, tu auras droit à télécharger les presets. Je vais avoir pour donner également le template. Donc si tu n'es pas abonné, je peux juste te conseiller de venir t'abonner, suivre les cours tous les mois, je poste 4 vidéos, des presets, des templates, des packs de sang, bref, il y a tout ce qu'il faut pour devenir un bon producteur, un bon DJ producteur. Et là aujourd'hui, je te donne ma technique, comment atteindre le top téléchargement DJ City, faire des edits, des re et des remix assez rapides. Je vais te montrer la technique, on va passer à la vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Go transformer le son de DJ Snake en son un petit peu afro euh, sax un petit peu à la Kago